Hello Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de euh, vlog. Ça fait presque deux mois maintenant que j'ai pas publié et entre temps, je suis devenu. Alors, je suis toujours Marie à Marina. Coucou, c'est mon épouse et bah il y a un bébé là. Alors, on fait exprès de ne pas le filmer. Euh, elle s'appelle Evie, c'est une fille. Elle a deux mois et un jour. Voilà, hein. ouais. euh, bon, on a décidé de garder un peu, euh, de la garder euh, distante des réseaux sociaux pour le moment. Euh, et du coup, bah, qu ce que, que j'aimerais vous partager, c'est bah, ma nouvelle vie euh, d'entrepreneur, de, de coach, de papa, et euh, bah, surtout les trois, parce que euh, bah, maintenant, il faut concilier tout. Alors déjà, je peux euh, vous dire que c'est un moment, euh, bah, c'était le plus beau jour de ma vie, forcément, le jour où elle est née. Euh, je me souviens encore de... Voilà, elle est apparue... Euh, un coup le sage-femme nous l'a tendu et c'était un moment euh, magique, à trois, elle était toute douce, me dit Marina, ouais c'est vrai, ça elle était toute douce, et euh, elle avait un peu une trace de sang un peu, et tu croyais que c'était une tâche de naissance, ouais. <rire> euh, donc c'était juste génial, et, et bah, j'ai pu prendre dix euh, jours pratiquement totalement off, et ça c'est les privilèges de, de l'entrepreneuriat aussi, les premières nuits on a dormi à euh, la maternité, donc on a vraiment passé euh, 10 jours, euh, 24 heures sur 24 euh, ensemble. En plus, c'était un peu le confinement, donc voilà, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Et c'était juste génial et je suis hyper content que l'équipe ait pu travailler pendant que, euh, que, que je m'occupais de, des vies et de la famille. et savez, Ça fait des mois et des mois maintenant que je prépare ça, que j'ai changé mon business model, que aujourd'hui j'ai une équipe. Euh, qu'on ne travaille pas avec plein plein de clients, mais on fait vraiment du haut de gamme avec quelques clients pour pouvoir justement euh, avoir un business model qui me permette de, de prendre du temps off. Maintenant, il euh, y a aussi une réalité, c'est que l'entreprise est encore en, en pleine croissance finalement. C'est comme si j'avais créé une nouvelle entreprise il y a moins d'un an, donc euh, ça requiert encore de ma présence et c'est très bien. Euh, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous partager euh, bah, Mon emploi du temps J'essaye dans la mesure du possible de travailler le matin à la maison pour pouvoir passer du temps avec la, la famille. Entre temps, j'ai pris un nouveau bureau. Ceux qui me suivent sur Instagram euh, l'ont vu. Donc, c'est un quart d'heure de chez moi et c'est juste, euh, juste euh, génial parce que j'ai 14 mètres carrés, je crois, euh, et, euh, et c'est hyper inspirant. Forcément, je ne pouvais pas continuer à travailler à la maison avec un bébé qui pleure durant les séances de coaching. Euh, alors, oui, je vous ai pas dit où on était, mais pour ceux qui sont habitués au vlog, euh, vous le savez, on est en Alsace et là, il a neigé. On est le 30 décembre, au moment où je vous parle. Et du coup, on profite. <rire> Marina, tu publies sur Instagram Tu publies sur Instagram Oui, ouais. <rire> mais je t'enlève te, je te le son, je garde le son. <rire> oh, pff, comme tu veux. Tu mettras une bonne musique. Bien, tu dis on est en Alsace, il a neigé et tout, donc en fait, j'ai même pas besoin de décrire quoi que ce soit. Ah bah parfait. Alors le micro il est chez moi, mais ils t'entendront quand même. Ah. Euh, et du coup bah, en fait, ça donne tout à plus de sens en fait. Avant, quand j'étais célibataire et même quand j'étais marié, bah travailler c'était quoi C'était pour gagner de l'argent, pour faire ce qui me plaît. Et euh, et là c'est comment mon rêve, c'est de pouvoir créer un business qui nous apporte suffisamment de liberté à tous les niveaux pour pouvoir euh, bah passer du temps avec le bébé pour voir... Euh, <rire> on a le on a droit d'avoir un bébé et d'être sur son téléphone. Non, non mais c'est dans les films ça où, où on est tout le temps à fond avec le bébé, c'est normal. Elle dort, ça va. Elle dort. <rire> elle quand je suis sur mon téléphone et qu'elle dort pas. Ah. Quand elle dort, ça va. Ouais. Après avec une poussette c'est pas pratique. Le pire c'est à Paris, tu sais, tu t'es avec son téléphone comme ça, et il y a les gens en face qui se disent c'est quoi cette meuf qui est sur son téléphone avec sa faucette, une fonce dedans. Ouais, mais c'est trop bien, on devrait faire plus souvent des blogades. Je vais mettre Ben Mazier quand je marche, parce qu'elle est trop loin cette ton Ah, bah, ouais. ah. <rire> Ceux qui veulent suivre Marina hein, sur Instagram c'est marinasia tout attaché <rire> euh, et j'ai bah d'ailleurs j'ai lancé un podcast aussi sur la parentalité s'appelle pas parentalité alors ça a coupé désolé et euh, Marina euh, tu voulais nous dire quoi que là-bas beau et la montagne on dirait que c'est le mordor j'avoue qui fume hein. non, le Seigneur des Anneaux pour ceux qui ne connaissent pas <rire> euh... qui connaît pas le Seigneur des Anneaux moi je connaissais pas trop hein. oh. ouais ah, il y a des cyclistes qui arrivent. Voilà, je vous disais, euh, en fait j'ai eu un problème de batterie. Euh, que j'ai lancé un podcast sur la parentalité parce que le dev perso ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Voilà, j'ai pas d'ambition particulière par rapport euh, à, à ce podcast. Mais ça m'amuse et vous pouvez aller chercher. C'est pas parentalité. Euh, autre chose que je pourrais vous dire, euh, c'est que.. Euh, il y a eu des choses très positives et aussi des choses moins positives durant cette année. Je vous ferai un je ferai un épisode de podcast où je décrirai un peu ça, mais je suis très fier en fait de, de l'équipe qu'on a, de l'organisation qu'on a, de comment en fait mon équipe pallie à mes défauts. Et du coup, bah moi, si je peux utiliser mes forces et l'équipe pallie à mes défauts et utiliser ses qualités, bah on peut faire de très belles choses. On a vraiment l'ambition D'ici quelques années, de devenir l'entreprise numéro 1, euh, leader sur l'accompagnement des coachs spécifiquement. Euh, 2021, on a un objectif de faire 500k, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment euh, ce qu'on qu vise. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi Je ne sais pas si je l'ai dit avant, c'est qu'on aimerait... Euh, euh, J'ai un nouveau bureau, un nouveau bureau euh, que je vous montrerai. Euh, et puis ben, euh, j'ai envie de vous souhaiter le meilleur euh, de vous encourager à être ambitieux dans vos objectifs c'est vrai qu'aujourd'hui on... moi pendant très longtemps j'avais une vision plutôt réaliste des choses comment je peux aller juste vivre de mon business et c'est très bien et en fait j'ai appris à, à voir grand, à, à rêver grand, à, à avoir de plus grandes ambitions et, et je me suis rendu compte qu'on est tous capables de beaucoup plus qu'on ne le pense, ça c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai appris ces derniers temps. Euh, et puis, j'ai envie de vous dire à très bientôt, à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog. Euh, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en, en, en bas, abonnez-vous. Et puis, euh, ah oui, on a passé à barre des 10 000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est vraiment génial. Et merci à ceux qui suivent euh, sur YouTube. J'ai plein de choses en préparation. Euh, j'ai un livre euh, qui s'appelle « Création ». Qui va aider les coachs à développer leur business sur le web. Donc, je vous mets le lien en dessous. Vous pouvez le précommander. Il y a toute une série de bonus. Et, et puis, je pense que euh, euh, j'ai tout dit. J'espère que ça se voit sur mon visage que, que je suis heureux d'être euh, papa. Allez, ciao, ciao. <rire> elle dort toujours. Elle se réveille quand on m'arrête de prendre une photo. <rire>